Bonjour Aujourd'hui, on va travailler les pectoraux et les biceps et l'épaule. Pour ça, on est à deux. Écartement des pieds pour avoir bonne stabilité. Je mets bien mes mains au niveau des poignets. Parce que si je mets mes mains au niveau des poignets, elle va bien travailler l'avant-bras, le bras justement, l'épaule. C'est ce que je veux qu'elle travaille et pas l'avant-bras, d'accord Autrement, si je suis un peu sur le bout des doigts, quand elle va écarter, elle va travailler avant-bras. Donc là, je mets bien, elle écarte. Elle résiste, elle résiste et pareil, je résiste tout le temps, donc toutes les deux et en ouvrant et en fermant, on résiste, d'accord 1 on va doucement, moi je travaille plus pectoraux et elle, elle travaille plus épaules, on fait une série de 20, on résiste bien tout le long jusqu'au bout, on s'arrête, on souffle et on chante, c'est elle qui passe par-dessus bien au niveau des poignets elle ouvre, j'écartement bien épaule, ça lui laisse plus d'amplitude pour refermer. Et elle referme. Donc ici, elle travaille pectoraux, moi je travaille épaule et toutes les deux un peu biceps. Donc une série de 20 comme ça et après on rechange. Si on peut, on refait une série de 20. Si c'est trop dur, on s'arrêtera à 10. Merci.